I'm no. you? J'ai capté une fille. Elle protège Je lui dis à quoi tu joues. Texte de paniverneur, comme une souplesse. Elle lui de la farine. Je lui dis à quoi tu joues. Texte de paniverneur, j'ai capté une fille. Pour protège des Je lui dis à quoi tu joues. Texte de paniverneur, comme une souplesse. Elle lui de la farine. Je lui dis à quoi tu joues. Laurent fait des télécarts. Je suis caché comme le pica. J'écoutais une me fille, elle portait des je lui dis à quoi tu joues. Texte de Paris elle arrête comme une souplesse. Elle devait de la farine, je lui dis à quoi tu joues. Texte de paniverneur, j'écoutais il me fille, Pour portait des ballerines, je lui dis à quoi tu joues. Texte de Paris elle arrête comme une souplesse. Elle devait de la farine, je lui dis à quoi tu joues. Laurent fait des délicats, je suis pêché comme le pécan. Ma fille, elle portait des je lui dis à quoi tu joues. Texte de pas comme une de la farine, je lui dis à quoi tu joues. Texte de pas je lui dis tu de la farine, je lui dis à quoi tu joues. De là, de farine, quoi tu joues. fait des délicats, je perche comme le pica. Dans, la S, dans mon père, si tu veux, elle rentre chez toi, elle dit que t'es mort, je te porte mon fort. Je suis penché comme un peu fort. Ah, mais ben gros. Texte que... ouais. es que de pas J'ai j'écoutais ma fille. Elle portait des ballerines, je lui dis à quoi tu joues. Texte es que de Paris Vernelle, elle arrive comme une souplesse. Elle buvait de la farine, je lui dis à quoi tu joues. Texte es que de Paris Vernelle, j'écoutais c'est pas le rival, ici si à quoi tu joues joue Toutes qui te glacent le coup, le deuil on est toujours au charbon Mon équipe c'est que des mauvais garçons Je veux mettre le coup de chis sur le caleçon Un jour cette femelle est partie Elle est revenue pour demander pardon On sent pas les coupes tout doit store On les buts on les tue on les chope ma batterie chercher comme un globe des hymnes j'ai versé sur la dot Mais sur la proche je tape pour venir hop Fais tomber mon flacon on s'en moque. Sur la route a personne qui nous stoppe Tous ces je verrai pas la dot Ressort de la grotte et comme on va voir Et tous mes pirates on les bois. Et je dépense au moins 5200 dans la drone La vie sur la merde qui ou qui ramène